Bonjour tout le monde, on est bientôt Noël, qui dit Noël dit bonne fête, et du coup, amusement, fun, délire, j'ai toujours pas reçu mon smash mais... cette vidéo ce n'est pas une vidéo où je vais m'amuser à faire le con sur la cam avec mon téléphone c'est juste pour vous informer de faire des bonnes fêtes pendant ces quelques jours car il n'y aura pas de trop de vidéos qui vont arriver parce que je vais me reposer avec ma famille quelle joie Mais aussi quelques petites informations et de remerciements durant cette année dans un premier temps merci d'être bientôt à 250 abonnés c'est ouf quoi c'est pas c'est pas genre un gros chiffre mais quand es quand es un grand youtubeur évidemment tu dis c'est un petit chiffre mais moi, c'est un gros chiffre. comme avoir euh, 250 millions d'abonnés. <rire> Ensuite, je remercie aussi aux gens qui me soutiennent sur Twitch. Bon, on n'est que bientôt 150 aussi, donc euh, merci. Voilà, c'est incroyable. Il n'y a que des chiffres qui sont bientôt à 50, c'est incroyable. Mais aussi, euh, un truc important sur Twitch, c'est que j'ai réussi à être affilié au bout de quelques mois, et voire même euh, à peu près en quelques semaines, quoi. il faut dire. Donc, du coup, ça a pu augmenter un peu plus la communauté sur Discord, sur Twitch, sur YouTube, un peu partout. Donc, euh, j'aime beaucoup lire vos commentaires et me soutenir, même si, par exemple, il y a quelques vidéos où, par exemple, j'ai commencé à avoir des dislikes. Mais bref, on va parler maintenant de quelques vidéos qui vont bientôt sortir. Peut-être même en 2019, parce que je suis très en retard et j'ai rien clandé pendant ces quelques jours. Parce que j'étais concentré avec mon PTS, que je vais bientôt me suicider avec. Alors dans un premier temps, il y aura une vidéo qui va sortir le plus vite possible janvier. Car c'est une vidéo globale de ce qui s'est passé en janvier et de mon avis personnel de ce que j'ai aimé le plus cette année car bon évidemment il faut faire toujours comme ça quand c'est une belle année, souvent on a des choses un peu très sens à parler de ça, évidemment. Du coup ce sera une vidéo euh, d'avis personnel mais que vous pourrez commenter pour savoir quel est euh, aussi votre meilleur truc que vous avez Ensuite il y a bien sûr la suite de StarTech qu'il faut que je continue, qui Mania aussi, et ensuite comme vous pouvez voir il faut qu'on continue aussi la suite des aventures avec Arkharid, pour euh, les aventures de Brawler, voilà mais aussi des Hugo qui vont arriver déjà je vais occuper plutôt suite de Star Trek évidemment ensuite il y a bien sûr une petite compilation de trucs rigolos qui s'est passé avec Pokémon Let's Go Evoli que j'ai toujours pas terminé mais que je le terminerai en live et ensuite une série incroyable qui est 10 fois mieux que toutes les séries qui a sur Netflix bien sûr ce euh, sera pas avec, euh, genre avec des signes c'est super connu mais au moins on a beaucoup rigolé et du coup ce sera la série meilleure de cette année je pense je l'espère je crois Ensuite, j'ai envie de juste rajouter un truc par rapport sur Twitch. C'est que je serai actif le lundi et jeudi, quelquefois, mais plutôt jeudi, je dirais. Et quelquefois le samedi, on va se détendre un peu, on fera des jeux variés, etc. On pourra même jouer un peu à la cueillette. Donc, euh, si vous voulez jouer avec moi. Si vous avez envie, bien sûr, il, faut, il suffit de rejoindre le Discord. Voilà, il sera dans la description, tout sera dans la description. Ensuite, j'ai été très généreux pour euh, cette année-là, parce que j'ai réussi à quand même faire un combo breaker pour euh, mettre deux personnes affiliées, qui est bien sûr et l'inspecteur du bois. Évidemment, vous allez me dire go salaud, est-ce que je peux être affiché En vrai bien sûr j'ai décidé d'être encore plus généreux en 2019 car euh, j'ai décidé de faire un hébergements automatique donc il euh, n'y aura même plus besoin de faire euh, slash host euh, machin truc pour euh, qu'il soit content de dire oh, super il ma poste. Là cette fois-ci j'ai décidé de faire une liste des personnes euh, que je vais host automatiquement donc euh, si par exemple vous allez voir sur mon stream et que je ne stream pas, bah, vous pourrez voir d'autres streamers que vous voulez voir. Du coup je mettrai euh, une image sur Twitter des euh, personnes qui sera host. Donc voilà c'est tout, euh, merci de Alors, regarder cette vidéo c'était vraiment très généreux pour euh, cette année car euh, j'ai beaucoup appris pas mal de choses j'ai beaucoup rigolé triste pour euh, ce décembre parce que bon euh, j'ai pas eu mon cadeau quoi Mais voilà en tout cas c'était une bonne année euh, que j'ai pu passer pour euh, rigoler découvrir des personnes m'amuser et même euh, être euh, quelqu'un d'être important et d'être euh, un peu connu en dire, c'est genre il y a les très très très très connus et là il y a moi il y a les peu connus mais ça va c'est positif. Donc voilà, sur ce, passez de bonnes fêtes et joyeux Noël à tous. Allez, ciao! Ah, vous voulez que je vous tisse un peu quelques trucs quand même? Bon, allez, c'est cadeau de Noël. Allez. Ah ah c'est bon, Pokémon, il faut y rester. Celui qui ressemble à un vagin. Ah, mais là, mais là, mais là Oups. Je ne sais pas comment terminer la vidéo.